On ne voit vraiment pas comment faire pour le, pour le débarrasser de ce truc-là. On essaye plein de choses. Alors la formule qui m'avait été donnée, on commence à la réciter plusieurs fois pour essayer de voir si... Euh... Donc les formules, hein, dans, la, dans la campagne, c'est des, des choses du genre euh, Sodo Gawa, Vertus Leugen, Borgo Kinyan... Autant vous dire qu'il y en a plus lignes ça comme fait ça, bien, ça bien. À, à répéter un certain nombre de fois, c'est pas évident. Donc on abandonne parfois en, plan, en cours de route en se disant « bah non, tu vois bien que ça ne donne rien, il hein, n'y a aucun effet ». On comprendra plus tard, je vous le dis parce que je penserais pas forcément le redire, qu'en en réalité, bien sûr, on avait en réalité compris le truc, mais on n'avait jamais poussé la démarche jusqu'au bout, à savoir que les fameuses poupées, gros spoil, <rire> il faut les jeter dans le feu, tout en récitant. La détruire simplement, n'a pas forcément. Le feu, hein. Oui, bon, oui. Ouais, alors, nous, on les dans le feu, donc ouais. On, ouais. on insiste sur le feu. <rire> voilà. <rire> détruire tout en récitant entièrement la formule. Le jeu ne nous a pas épargné sur la question de la formule et donc il a fallu répéter ça trois fois, je vous assure que c'est pas c'est que tout nous. C'est comme le nom du jeu est déjà révélateur là-dessus. Voilà, donc on va galérer avec cette histoire de... Je vais passer parce qu'on va avoir beaucoup d'épisodes, on va avoir quasiment deux séances complètes en fait où on se déplace comme ça, on rencontre... On va aller voir Winwood pour lui dire... On le tournage. Voilà qu'il vaut mieux pas qu'il y aille et que finalement son tournage, bah, qu'il trouve un autre endroit, ça sera aussi bien. <rire> euh, et, et, et, et puis aussi on rencontrera, c'est vrai, on rencontrera James, James Raven euh, qui est encore plus fou et alors là, là, qui nous fait des trucs complètement extraordinaires. Euh, il se déplace dans le temps, on lui demande un kilo de patates, euh, il est avec nous au bistrot. Enfin, je vous passe les détails. Hein, mais ouais. on, on, à un moment on boit un café avec lui parce qu'on l'a rencontré dans la rue, euh, on lui demande de nous ramener un, un, un kilo de, de patates. Je ne sais plus pour quelle raison, parce qu'il nous parle de Azrael, un démon qui le, enfin, un ange qui le, qui est avec La lui. Euh, bon, le fait est que, ben, bah, euh... il se déplace, il nous semble se déplacer dans le temps et l'espace. Voilà. Nous ne comprenne rien du tout à ce qui se passe. On finit par, euh, par lui donner une grenade, d'ailleurs. Je ne sais plus. Non, c'est pas vous qui lui donnez. C'est lui qui. Euh... A... Ah oui, il s'est trouvé ça. Il, il, nous, il nous, donne une grenade des enfin, D'ailleurs non. Il vous, donne... il vous dit j'ai trouvé ça, et il vous donne juste une goupille. Ah oui, Ils oui, avaient montré plutôt qu'ils qu possédaient une grenade, ils disaient je me défends, j'ai une grenade. Oui, oui, et, et, et, et, et à un moment pour en discuter, ils vous posent la goupille sur la table. Oui, oui. c'est ça. Euh, voilà, bon. Tout ça est un épisode... Ah, il est mort comme ça. Ça... Ouais, on ne dit... <rire> <On rire> sait pas si... Parce que nous, on a toujours soupçonné qu'il était derrière nous, mais bon, ça... <rire> euh... Mais enfin, voilà, effectivement, il y, a... y aura ouais. tout un passage comme ça, très curieux, où, surtout avec cette histoire de Kachina, où, en fait, dès qu'on passe quelque part, il y a des morts, il y a des symboles kabbalistiques qui apparaissent de ci, de là, ce qui vaudra d'ailleurs à Malvis de se... de se retrouver avec une tâche indélébile sur la main ouais. euh... qu'il pourra transmettre euh... dès qu'il... En fait... J'ai la bonne idée de vouloir euh, de vouloir enlever du sang du symbole sur un mur, euh, ce qui me gratifiera d'une petite marque cabalistique sur la main. La même que, que le serpent. Euh, la même qu'il que, qu y avait est sur la tête du, du serpent. serpent. Et en, en fait, je bah, du coup, dès que je toucherai quelque chose avec la main, la marque s'imprimera. Ce qui me vaudra de me promener pendant tout le reste de l'aventure, avec de, de la campagne d'ailleurs, avec... Euh, ouais. le. Un, un bandage vrai, pour aussi. éviter de marquer les gens parce que, évidemment, j'ai la bonne idée de vouloir essayer sur le copain à côté en lui disant « Ah, comment ça va ?». Et je me rends compte que, que c'est là que je me découvre que, bah, effectivement, ça marque. <rire> Et donc, mon collègue sera lui-même marqué de, de, de du saut infâme. Ouais. Bon, passons. Ça, c'est un petit épisode, on va dire… Euh... Euh, donc la, la Kachina, on essaye de s'en débarrasser par plein de moyens, on la jette contre les murs, on la jette dans l'eau, etc. Elle revient systématiquement jusqu'à ce qu'on ait enfin compris, après avoir pris le train, parce que nous avons reçu... un grave, un Ah oui, c'est une lettre C'est un lettre C'est vrai, c'est un courrier cette fois-ci. C'est un courrier euh... J'ai eu vent de vos exploits et souhaite ardemment vous rencontrer. Je détiens moi-même quelques connaissances occultes et suis au fait du danger que vous et vos camarades pourriez courir par la faute du crépuscule l'argent. Quand même littéralement cité. S'il vous plaît, acceptez les billets de train 6 juin et venez me trouver immédiatement à Salt Harbor dans le Maine. Je suis riche et serai plus qu'heureux de pouvoir aider d'autres personnes à défendre le monde contre les horribles maléfices des grands anciens. J'espère vous voir sous peu, sincèrement vôtre. Et donc, c'était signé Edwin. C'est oui. ça Christopher Edwin. Euh, de par votre background euh, à vous, dans cette campagne, cette lettre vous est parvenue par l'agence Edgar Allan Poe, justement, Oui, oui. oui. Oh, oui. c'est euh, comme ça. ça. Euh, ce qui, euh, Juste. Voilà, très bien, bien de savoir où vous écrire, c'était écrire. <rire> écrire à l'association, et l'association vous demande bah, d'y aller, parce que et ça en lien avec votre, vos éléments, évidemment, nos, nos compétences. Oui, vos compétences, évidemment, mais surtout... Parce que vous, vous étiez écrit que de d'argent, ça fait écho ouais, ouais, à, ce qui est, et, à ce qui est sur vous. Le... <rire> <rire> Carson Ford, John, John Scott et autres. Voilà, ouais. joyeuseté. Euh, donc voilà, on est... donc je passe ce petit épisode de Los Angeles sur lequel on s'est un petit peu attardé. On prend, le... On prend donc le train euh, en direction de Sal -Car on est toujours accompagné à de notre fameuse Kachinas. Donc là, qu'il va y avoir euh, un certain nombre de morts. On fait une pause à Salem. <rire> Bizarrement, le, le, le train passe par Salem, s'arrête là. Hein. Bon, je vous passe les détails. C'est un, un petit épisode un peu marrant, euh, enfin marrant, de s'entends. Euh, un petit épisode à, à part, quoi, où, dans lequel on va se promener, essayer de prendre des, des, des renseignements, et en réalité, c'est là qu'on va se débarrasser de la cattina. Ouais. Ouais. Donc là, une fois que, une fois que ça c'est fait, euh, qu'on est, euh, qu plus est mort de mort autour de vous, <rire> il n'y a <rire> plus de mort autour de nous. On commence à retrouver un petit peu une, une certaine forme de paix de l'esprit, même si on a toujours ce fameux David Newall sous forme de, de scarabée, quand même un petit peu gênant. Euh, et on part donc pour euh, Sol Carbore, euh, Maine euh, que les fans de Stephen King connaissent bien et on, on arrive donc euh, bah après euh, plusieurs jours de voyage euh, dans le Maine donc de... à l'opposé exact hein, quasiment de Los Angeles <rires> en termes dans la et euh, dans le Maine donc, vous êtes reçu par le correspondant local de l'agence Edgar Allan Poe, qui s'avère oui. être une euh... Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. C'est là qu'on la rencontre. Euh, on est donc hébergé chez euh, une certaine Samantha, dont on ne sait pas grand chose. Donc, quand on arrive, euh, on voit que sur la boîte aux lettres, c'est plutôt Lola qui est écrite. On ne pose pas trop de questions et on découvre une, une jeune fille euh, assez jeune, très jeune d'ailleurs, hein, pour vu la profession. Euh, très très belle, euh, vraiment une femme charmante dans, un, dans une, une maison euh, tout aussi charmante. Euh, et nous découvrons que son activité euh, salariée. est un petit peu hors de la morale euh, en 1928, puisqu'il puisqu'elle est, euh, est filles de joie, euh, ni plus ni moins. Est semble bien en vivre et bien suivre euh, Et assume complètement son statut de, de femme libérée, euh, libre. Alors, si tant qu est que ce métier-là puisse, puisse aboutir à la liberté, c'est un, un autre, problème, un autre oui. débat. <rire> euh, <rire> c'est euh, pas l'ordre. En, en, en tout cas, elle, elle assume là. Euh, là. Hum, euh, sa, part de, sa part de féminité de façon... Euh, d'une façon très intéressante, enfin, de façon euh, très, très en avance sur son temps. Euh, elle nous accueille donc, elle accueille donc le groupe puisqu'elle fait elle-même évidemment partie de l'agence. Hein, elle accueille donc notre groupe d'investigateurs euh, dans, sa, dans sa demeure et commence donc le scénario suivant le euh, nom, 5 qui est la titre le, le, le vert qui marche ah ben bah ça, je ne savais pas. Voilà, bah, donc je... le ver qui marche. alors ah là, je ne vous donnais pas les titres en avance. Hein. Le canyon du diable, encore, ça va, mais pour le scénario 4, mais le ver qui marche. Le ver qui marche, marche. voilà. Alors... <coughs> euh, donc, nous allons donc nous allons rencontrer le, le fameux monsieur Edwin, euh, qui a un manoir, en fait, à l'ouest de, de la ville. Légèrement le ouais. à l'extérieur, pas isolé non plus. Voilà. Alors bon, on va, on aller va ouais. naviguer, voir cet homme-là qui nous paraît un homme, enfin euh, qui, qui est un homme euh, quasiment handicapé, euh, oui. d'un âge bon. très avancé, qui, en fait. m, qui nous fait plutôt très bonne impression. En fait, aussi son assistante, Madame Brown. Ah, ah oui, Madame, Madame, Brown. Euh, Madame Brown, Madame Brown, notre chère Madame Brown. Euh, voilà. Donc on est accueilli effectivement par euh, par une dame qui. Ah, qui est ambivalente, Voilà, on va le dire comme ça. Qui d'un côté euh, est une femme plutôt gentille, a priori. Euh, très attentionnée auprès de Voilà, son. Elle, est, elle est très proche de... de... Enfin, elle est, elle est très attentive et oui, très attentionnée envers son le, le le en fait, etc. Euh, et en même temps, il y a une forme d'austérité quelque part dans son, dans son comportement. Il y a quelque chose d'assez rigide, voilà. On peut mmh. imaginer que de la part d'une infirmière, c'est plutôt une qualité. Une oui, est bah, euh, un petit peu... Étonné par votre arrivée au début, enfin un peu froide et puis ça passe. C'est ça. Ouais. C'est ça. On dîne donc voilà. On dîne avec ça. lui. Euh... Parce est plutôt chaleureux. Alors évidemment on commence à avoir des réflexes pas forcément très très honnêtes. Euh... D'autres certains de jeu, choisissent euh... de ne pas manger. Euh... <rire> Alors certains ne mangent pas. D'autres fouillent la maison hein, ouais. euh, presque sous les yeux du, du pauvre Edwin euh, qui d'ailleurs nous laisse quasiment faire en fait. Hein. Il a... Je ne s'oppose pas non, particulièrement non, non, à notre regarder euh... euh, euh, Voilà, et il nous relate. Bah, je... Oui, c'est oui oh. que tu l'as mis parce que je me rappelle plus dans quel commence à arriver ce truc-là. <rire> il nous relate donc. Récit, euh... Euh, nous nous en étions donc arrêtés chez. Euh, Christopher Edwin. Euh, chez monsieur Christopher Edwin qui nous avait donc euh, invité à venir chez lui par bah, l'intermédiaire de l'agence. Qui nous euh, euh, faisait un petit récit. Donc. Qui nous expliquait en fait la raison de son appel de l'agence. Donc euh, il nous explique euh, une vieille légende concernant il y a 50 ans, donc au nord de la ville, un individu le nom de Clarence Woody euh, vivait dans une petite masure. Il se trouve que ce Clarence Woody euh, a adopté, euh, ne s'est jamais marié, mais a adopté des orphelins euh, locaux. Euh, et qu'il euh, s'est avéré que c'était un homme extrêmement dur. Les voisins, les quelques ce que, ce que nous racontait, c'est toujours ce que nous ouais. raconte Christopher, hein, ce que je cite là, euh, les, les voisins euh, parlaient de maltraitance envers hein, ces, ces jeunes orphelins qui venaient, euh, qui venaient tout juste d'être recueillis. Euh, et euh, dans, parmi les maltraitances, euh, on va dire... Ces jeunes orphelins ont eu la mauvaise idée de vouloir piquer quelque chose à Clarence Woody une boîte en fer blanc ouais. voilà. c'est comme ça que ça nous est raconté en tout cas et, euh... et c'est là où je me suis... il faut que je me vérifie quand même euh... voilà et on... ils ont fini par être pendus c'est ça j'étais pas sûr que ce soit eux qui ouais. étaient pendus euh... ils ont fini par être... par être pendus dans un coin un peu ignoré, on ne sait pas vraiment où euh... et puis euh... Quelques années plus tard, évidemment, Woody a fini par mourir, Clarence Woody lui-même a fini par mourir, a été enterré d'ailleurs, on ne sait pas où non plus, très curieusement. enterrés n'importe où. Ils enterrent n'importe où. Et puis John Scott au de gens qui sont enterrés n'importe où. où, euh... <rire> enterrés où ouais. ah, le le Maine, ça doit être terrible, hein, oh, entre oh. les vieux cimetières indiens et euh... <rire> les, les gens qu'on enterre n'importe où, c'est une catastrophe. Sans parler des arbres auxquels on accroche des, des pauvres gamins qui ont juste eu le malheur de mettre la main dans le pot de confiture. Mmh. Et donc euh, le, le, la maison est devenue une de fil en aiguille euh, à qui la réputation d'être une maison hantée depuis que quelqu'un décidé, ayant décidé de l'acquérir a été retrouvé euh, mort euh, avec la trace d'une corde de pendu autour du cou sans qu'on ait aucune explication à ce phénomène. Euh, depuis ce moment-là, évidemment, les gens ne s'approchent plus, plus de cette, cette baraque-là à ouais. part quelques clodos qu'on finit immanquablement par retrouver le mort d'une manière ou d'une autre euh, quand ils fréquentent le lieu. Donc les années passent euh, et Christopher Edwin assiste à euh, l'arrivée d'un certain Malcolm Smith euh, dans la, la petite ville de Solcarbor. Euh, ce Malcolm Smith qui achète le lieu euh, pour, euh, pour y faire, d'ailleurs, euh, on ne sait trop quoi. Euh, alors Edwin nous raconte, euh, donc, que lui a, a compris un petit peu ce qu'il faisait, que ce, que ce monsieur Smith, en fait, euh, était en train d'essayer de puiser l'aura magique présente dans le lieu, c'est-à-dire les fantômes, hein, essayer de récupérer l'influence des fantômes, l'énergie des fantômes, euh, pour lui-même euh, accéder à un stade de puissance supérieur. Voilà, il nous cite par exemple, hein, quand même, il a quand même cette citation très très claire, euh... « Oyez, créature de la nuit, oyez, fantôme des morts damnés, oyez, esprits malins du péché, venez, venez, venez, soumettez vos pouvoirs criminels à ma volonté, libérez vos âmes faiblissantes du lieu de vos crimes, libérez votre énergie, renforcez-moi grâce à votre magie et à votre pouvoir, je dois m'élever, vous devez choir. fortifiez-moi au prix de votre désespoir. Voilà donc euh, ce mal d'être clair, parole assez, euh, assez simple, euh, le spectre répondant, les spectres répondant derrière laisse-nous, laisse-nous en paix, etc. Euh, voilà ce que nous raconte Edwin, cette scène très étrange entre un sorcier qui essaye de vampiriser d'une certaine façon l'énergie de fantôme. Euh, donc Edwin nous dit bah, :« Je vous ai fait venir parce que voilà, je, je ne voudrais pas mourir sans rien avoir fait. D'autant que euh, j'ai croisé euh, récemment, j'ai vu il y a trois semaines euh, un certain Carsten Stanford euh, <rire> discuter avec ce Malcolm Smith et que j'ai appris qu'il faisait partie de, de ce fameux Crépuscule d'Argent, euh, secte ô combien malfaisante. S'il vous plaît, j'ai arrêté là moi mes recherches, je suis trop âgé pour m'en occuper. En gros, euh, s'il vous plaît, délivrez-nous du mal. Euh, allez dans cette maison, euh, essayez. De nous débarrasser de, de, de ces fantômes et, et de, de ces, ces restes d'aura maléfiques. Voilà, voilà à peu près le discours d'Edouine. Euh, donc nous, bah, évidemment, notre centre ne fait qu'un tour, ce brave monsieur Edouine handicapé, tout ça, nous envoie dans une mission très simple finalement, essayer de, de comprendre ce qui se passe dans cette maison et se débarrasser euh, fondamentalement des fantômes qui, qui hantent la région. Bon, pour nous l'affaire est assez entendue, ça nous paraît assez assez, assez simple, on se dit même que c'est même un peu bateau, presque, euh, ça paraît un, un peu facile, c'est curieux par rapport à tout ce qu'on a rencontré jusque-là, euh, ça a finalement un lien euh, indi assez indirect, puisque en dehors de la présence de Carl Stanford, qui là pour le coup est un vrai gros frisse, <rire> euh, en dehors de ça, c'est vrai qu'on voit pas bien ce qu'on va y trouver dans cette maison, et on se dit, bon, de toute façon, on ne peut pas laisser l'ordre d'argent gonfler en puissance, prendre en puissance comme ça, euh, grâce à ces énergies maléfiques. Donc, de toute façon, il faut qu'on dé qu débarrasse la région de cette chose-là. Donc, on enquête. On va passer, me semble bien, deux séances complètes à enquêter sur la famille, sur les orphelins, sur l'orphelinat. Là, pour le coup, on fait le tour. On fouille vraiment en se disant, il y a, y a anguille sous Roche, mais elle est, où est le problème on fouille, on cherche partout. On, alors, je vous passe les détails, mais vraiment, on, on fait, on fait vraiment le tour, hein, au point qu'on arrive à retrouver euh, quasiment l'intégralité le, le, des anciens propriétaires. On arrive à trouver les noms de tous les orphelins, enfin des orphelins qui ont été euh, adoptés par, euh, par le Clarence Woody d'origine, celui qui avait la maison maltraitant. Euh, voilà, on arrive. On, on, en fait, on arrive à comprendre à peu près tout, si ce n'est que on ne sait toujours pas où est enterré le on se dit, l'arbre dépendu, on n'est pas sûr à 100% de notre cours. Enfin voilà, c'est les deux points qui nous posent problème. On se dit qu'il doit y avoir quelque chose d'important, puisque ça nous pose problème. Donc, on recherche beaucoup de ce côté-là et on va passer un certain temps quand même à chercher autour de ça. On passera d'ailleurs, là j'ai les dates, on passera deux jours plein à ne s'occuper que des recherches autour de, de ça, à aller fréquenter les clodos la nuit, à essayer de s'incruster dans les différents groupes sociaux qui constituent la ville pour essayer de comprendre euh, exactement ce qu'il y, euh, qu y a à comprendre, Voilà, euh, ce qui peut poser vraiment problème. De bout en bout, on finit par se dire, bon, de toute façon, à un moment, il va bien falloir qu'on y aille dans cette maison, allons-y, on prend nos, nos petites affaires, on prend, euh, on prend tout ce qu'il faut, on s'équipe quand même en se disant qu'on risque de tomber sur des choses pas forcément très agréables. Euh, on prévoit le coup. <rire> C'est aller... sagement, effectivement, pas sûr. Hein. Euh, voilà, pour, pour le coup, là, on fait, on fait un petit peu gaffe. On a déjà, déjà pris assez cher dans le désert, donc on, on va essayer de, de, de conserver. On a la volonté de conserver nos investigateurs un peu plus longtemps cette fois-ci. Euh, donc on se rend dans l'ancienne la maison, maison de, de Clarence Woody. Lorsque nous arrivons, on découvre une masure, hein, vraiment très très sommaire vraiment euh, une cabane plus qu'une maison presque hein, euh, dans dans, le, dans la forêt euh, des gros tas de bois des euh, voilà des euh, et alors et il se trouve que dans les dans les tas de bois on trouve des ossements c'est la première chose c'est première chose qui nous fait dire oh, mais, c est, c est, on est on a peut-être mis les pieds là où il aurait, on aurait peut-être pas dû est-ce qu'on est assez équipé on commence à se poser des questions vu ce qu'on a vécu jusque là on commence à se poser un petit peu des questions bon mais on fonce, quand... enfin on fonce. On mmh. va quand même faire. Le... Non, j'exagère. Si on fonce. <rire> euh, on va prudemment faire le tour de la maison. On tombe sur une pile de crânes. Euh, là, on tombe, voilà, on tombe sur une pile de crânes. Alors là, on va découvrir, en, en réalité, euh, au fil de l'exploration, euh, voilà, les, les uns après les autres. Je pense qu'ils vont mettre à la carte. Euh, ouais. Fabs. Oui. Mais, euh, mais voilà, au, au fil de, au fil de l'exploration, on va faire le tour de, de la maison. On va même monter, aller jusqu'à monter sur le toit. Euh, encore une fois, je fais faire un tout petit peu synthétique. Euh, pour pas y passer de plusieurs heures, parce que nous on, y, on va y passer un certain temps, l'air de rien faire cette recherche, euh, et à fouiller minutieusement en essayant d'éviter la planche qui grince, à pas trop marcher dessus, etc. On commence à devenir très très méfiant. Et on, on découvre une véritable maison des horreurs, en réalité, dans laquelle on trouve des lits sur lesquels il y a d'anciens noms, donc on trouve le nom de euh, Isaïa, le nom de Zeke, euh, voilà, on trouve des noms Les comme humains. ça. Euh, on... Ah oui, et puis j'oublie de préciser d'ailleurs que ce qui nous conduit aussi là, c'est que Edwin nous a dit, euh, il doit y avoir un tas de manuscrits là-bas, il doit y avoir un tas d'informations pour vous. C'est vrai que j'ai oublié, c'est un point important parce que c'est aussi ça qui nous a envoyé là-bas, c'est qu'on s'est dit, bah peut-être que effectivement il euh, y a des choses, des objets de puissance, des, des, des, des, des sorts, peut-être, de... Voilà. Ouais, quelques Qu'aurait Stanford. Euh... On a, a cet espoir là. Que, que Stanford nous ait laissé, euh, volontairement ou pas d'ailleurs, mais nous, nous a laissé quelques, euh, quelques miettes, quelques os à ranger. Alors des os on en trouve, mais pas vraiment à ranger. Ouais. Euh, ils, ils étaient déjà complètement euh, asséchés. Euh, et donc on découvre une maison des horreurs, du plus ni moins, hein, des piles de crânes, on trouve des, euh, des restes de repas en fait, c'est ça qu'on comprend assez rapidement. On a affaire à des anthropophages. Euh, on trouve des restes de repas, etc. Et évidemment arrive ce qui devait arriver, à savoir... Alors, pour le, la petite anecdote, je vais avoir la bonne idée d'ouvrir une glacière. Euh... <rire> pour découvrir que... Alors, plan très très sympa de l'auteur du scénario. C'est-à-dire qu'on ouvre la glacière et là on est dans, dans Donge, hein, ni plus ni moins. On ouvre la glacière et derrière il y a un double, double canon qui tire. Hein, au moment où on ouvre la glacière. impossible à prévoir. Si ce n'est que le jeu a eu cette gentillesse de me laisser faire un petit jet pour que savoir si j'entendais quelque chose au moment, de, au moment où j'ouvrais le, le, la boîte, ou c'est l'esquive, je sais plus. Enfin, non, je, je, tu as pu repérer le film ah j'ai repéré le fil oh, ouais. fil qui était accroché du truc qui allait dedans et t'as dit ouh là, un fil, voilà. je sais pas trop ce que, que j'ai, déjà tout ce qui qu qu'est-ce que ça dire le, le fil ne ouais. pas prendre le coup de fusil ouais. en, pleine, en pleine face, il s'en est fallu quand même de peu, hein. j'imagine ouais. qu'un joueur qui arrive bille en tête sans ouais. faire gaffe à rien, couvre la glacière, ben bah, c'est réglé, lui il peut plier son investigateur ouais. bah, je crois que c'est 4d6 le fusil à pompe, euh, <rire> Je dirais moi dans ces cas, je vais même ouais. pas jeter les La tête Même en niveau de stats, je veux dire, de toute façon, a aucune chance. C'est ça. Donc euh, bon, piège hyper hyper vachard, euh, éviter de éviter de justesse. Bon, on va trouver, euh, on va effectivement trouver quelques éléments mais qui, ont, qui sont en lien en fait avec la famille euh, des Woody. On va pas trouver sur le Crépuscule, mais alors rien, euh, vraiment intéressant, rien. Euh, on, il y aura donc euh, bah, l'intervention évidemment de, euh, de Zeke, euh, Isaiah et non, Jonas, Lass. voilà euh, Woody, donc le, la. la la fraternité Woody qui nous tombe dessus euh, et qui commence à essayer de, de, nous, de nous massacrer.